Merci à tout le monde, on est tellement contents, c'est un sport d'équipe et vraiment on a réalisé ça en équipe. Faire partie des palmarès de Deloitte, c'est un événement pour l'ensemble de l'entreprise. Cette année, on vit ça virtuellement, mais on le vit comme des champions à la Kinovienne. Donc, On est vraiment heureux de faire partie du palmarès. Bravo à toute l'équipe, félicitations à Kinova!